Particulier du jour, comme on a un pur marseillais, pur produit de Marseille, on va apprendre à être bon à la pétanque. Alors, c'est une pétanque un peu particulière, c'est ça parce qu'il y a des problèmes. On n'a pas trouvé de terrain de boules. Comme le match était un match nul, on a eu les boules initiation boules. Donc, on doit se rapprocher. C'est le cochonnet. le petit cochonnet. Moi, je pense que c'est le poignet le plus important dans la pétanque. Ouh là là là là oh oh, c'est magnifique. Approcher du cochonnet. non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. J'ai que deux boules encore. Parce que tu vas encore Oui Oui, Valentin bon, Qu'est-ce qui se passe à 13 à 0? Zéro, non, à un 13 à zéro. 13 à c'est Fanny. Bon, -ce on embrasse le cul de Fanny. Donc, Fanny. Oui, on Fanny. C'est la fin de ce salon VIP à domicile. On était du côté de l'Olympia pour voir le match des Bleus face à la Hongrie. Alors, match nul, oui, mais on garde espoir. On, garde espoir. Ah, on dit qu'on dit, allez les Bleus On était du côté de l'Olympia et de l'Olympique de Marseille. Parce que toujours aller loin.